Donc les gars, bienvenue à la réunion du mois de décembre de l'association des supporters du FC Olympique Jaune. Voilà, donc là c'est la réunion au mois de décembre. Moi, comme vous le sachez tous, je suis le président et ça va bien se passer. En plus, je vois que parmi vous, il y a des petits nouveaux. Après, vous allez venir vous présenter. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir, vous êtes nombreux. Hein. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romuald Guichard, mais tout le monde m'appelle GG. Alors moi, dans la vie, euh, je viens de, du milieu euh, militaire. C'est-à-dire que je faille rentrer euh, dans la Légion étrangère. Je me suis fait recaler euh, au niveau de la JAPD parce que je fais de la spasmophilie. Ensuite, euh, dorénavant, je suis donc euh, responsable de la sécurité intérieure du Monoprix. Ouais, t'es vigile Ouais, ta gueule bébé Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis devant vous. Moi, ce que j'aime avant tout, les gars, c'est comme tout le monde, hein. C'est la bagarre, c'est la chignole, quoi, euh, voilà. Tiens, bébé, au lieu de dire des conneries, tu me remets la petite soeur, je suis sur une boiteuse, là. Donc, je un petit nouveau, tu vas venir devant moi, tu vas venir te présenter en bonhomme. Ok, comment tu t'articules Je m'appelle Jean jérôme Oh putain, bah celui-là, on va l'appeler à Lynx, les gars. Bah, quand on va faire l'atelier lancé de bouteille, à mon avis, tu vas être dans les premiers, toi. Hein <rire> Tiens, moi, je rigole. Eh, va là-bas. Donc, t'as l'équipement réglementaire, la ceinture, c'est bien, les chaussures de sécu, impeccable. Euh, t'as ramené la contribution, le pack de 12, ouais, c'est génial, allez, on va parmi les petits camarades, et prépare-toi à baisser ton frac, après tu vas passer à l'atelier mule avec euh, Gérard, l'atelier mule, bah, comment tu crois qu'on rentre les fumigènes dans les stades, faut bien que ça passe par quelque chose, il m'a l'air d'avoir une grande capacité celui-là, <rire> bon les gars, euh, bref de plaisanterie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, donc la bonne, c'est que le club, il nous a donné une subvention. J'ai pu remplir tous les frigos de bière. On est tranquille pour au moins 15 jours. Donc ça, c'est génial. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en contrepartie, ça veut dire qu'en fait, c'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour euh, avoir ça, tu vois. En contrepartie, euh, on doit mettre au prochain match une banderole en soutien aux pédos homosexuels Quoi, Gérard On ne dit pas aux pédos Bah c'est des pédos homosexuels Bon, bref, euh, les gars, pendant le match, je voudrais que du respect par rapport à ces gens-là, tu vois. Euh, on les insulte pas, euh, bon les va te faire, euh, hein, euh, ça on peut parce que euh, hein, c'est comme si nous on nous dit, euh, hein, tu veux une bière, tu vois <rire> ils aiment bien, <rire> bref, bon les gars, on n'est pas là pour déconner, on est là euh, sérieux, sérieux, bon ça c'était le point A, au niveau du point 2, euh, je ne suis très pas content les gars, moi je suis pas content, au dernier match, j'en ai vu un groupe de 7 qui a été agressé, un groupe de 4 les gars, putain mais hé hey, Comment qu'il faut vous le dire Vous savez pas compter, les gars. Je vous ai dit, quand on va à la chignole, quand on va à la baston, on est au moins le double des mecs. Là, ça fait pas le double, 7 et 4, tu vois. Putain, mais je sais pas combien ça fait, mais calculez dans vos têtes. Tu te mets toi et le copain à côté, vous devez être que contre un mec. Voilà, sinon, ce n'est pas équitable. Donc, on n'engage pas la chignole, on n'engage pas la bagarre si on n'est pas au moins le double, les gars. Merde. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard, encore oui, ouais, ouais, ouais, ouais. oui, on a tapé sur des gosses, oui, on a tapé sur des femmes. Mais merde Hein Ils n'ont qu'à pas venir dans l'autre camp aussi, nous, on, on voit rouge, on tape Et puis attends, tu fais, toi, tu me fais marrer, Gérard. Hein. Quand tu balances un fumigène à 25 mètres, oui, bah excuse-moi, ça peut atterrir sur un petit gamin handicapé, tu vois, excuse-moi. En tout cas, t'étais pas le dernier à rigoler quand le gamin, il a pris feu sur son fauteuil roulant, merde Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, on, on essaiera de faire le, le distinguaire, mais là, euh, tu vois, des fois, quand tu es dans l'ambiance... Bon, bah, le petit gamin, la, la maman, elle a pris une torgnole, c'est bon. Eh oh, ça va pas la tuer, là. Hein. C'est bon, hein. Un coup de ceinture, dans la gueule, on a tous pris, on n'est pas mort, Gérard. Merde. Voilà. Donc, euh, t'arrêtes un peu, tu redescends sur tes grands chevaux. OK Commence à nous faire chier, celui-là. Hein. Remets-moi la petite soeur, je te dis, je suis à sec, là. Je commence à chier de la poussière. Merde. Bon, sauf que vous vous doutez bien que le dernier match, euh, apparemment, ça a dépassé les bandes des limites, je sais pas quoi. Il faut qu'on trouve. Une chèvre du commissaire, je sais pas quoi, un bouc du commissaire. Bref, un mec qui va prendre pour tout le monde. Oui, bah, c'est pas de ma faute, les gars. C'est le président qui nous a dit ça. Vous voulez qu'on se fasse fermer le groupe Bon, on va mettre un mec, on va dire que c'est lui qui a tout fait. Ça va passer crème. Et du coup, bah, c on a décidé, c'est toi, Gérard. Voilà. Ah, bah oui, bah, à l'humanité, on a tous voté, Gérard. Tu vas pas nous faire chier. Tu vas prendre euh, une petite amende, on va se cotiser, on te la paiera, l'amende. Tu vas pas nous faire chier. Tu vas être interdit de stade de semaine. Euh, tu vas louper la rencontre contre Mousin et le déplacement contre Bandrési. Tu vois, vois c'est bon. Hein euh, à un moment aussi, il faut accepter euh, les conneries un peu. Tu pas le dernier. Hein tu n'as le... peut-être pas tapé sur le petit handicapé, mais euh, hein, tu quand même pas le dernier pour, euh, dans la chignole. Bref, donc c'est comme ça, Gérard. Hein ça s'appelle la démocratie. Bon, bref, c'est. Oh. Bon, allez, les gars, la réunion est finie. On va passer à l'apéro parce qu'il commence à faire soif. Il est quand même 16h30. Et puis, on va passer à l'entraînement du lancer de bouteille. J'avais bien envie de voir l'œil de Lynx. À mon avis, on va bien se marrer. Là. Allez, c'est parti, les gars.